Je rappelle la règle les amis, on fait un tour euh, de table rapide pour, me, pour que vous me disiez quel est votre carton rouge ou votre carton vert de ce carton rouge Le Mag. Et on commence avec Thomas, Thomas qui a l'air décidé sur son carton rouge. Vas-y Thomas. <rire> <rire> <rire> <rire> Et ben, une fois il n'est pas coutume, ça sera un carton vert, tu vois comment ah. ça va mieux à la SS. Euh, je suis bisounours ce soir <rire> Euh, un gros carton vert aux dirigeants qui ont fait cette opération à 10 euros face à Metz et qui a d'ailleurs été souligné par une, une banderole que j'ai vue dans le Nord avec un prix populaire, ça fait euh, toute la différence et on l'a vu avec un stade plein. Il, il faut continuer à Saint-Etienne, c'est un club à part, c'est un état d'esprit à part. On n'est pas du football business, 10 euros c'est très bien pour tout le monde. Vive le sport populaire Vive le foot populaire, ouais, c'était une belle opération et ça marche du coup. Parce que il y avait une question tout à l'heure, je crois, c'est Nathalie qui disait, mais euh, pourquoi les gens ne viennent que quand les places sont à 10 euros Mais parce que c'est difficile, euh, financièrement, c'est difficile quand on est une famille, payer des places à 25 euros et qu'on vient à deux ou trois avec ses enfants, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Et évidemment, quand on a des places à 10 euros, ça fait toute la différence. C'est un beau carton vert, Thomas. Je te félicite. J'ai pas l'habitude de porter des jugements, mais c'est un très beau carton vert. Tu, tu nous as dit, Thomas, quel était, d'où venait ton maillot, hein rassure-moi oui, c'est un, un hommage, un soutien, un soutien inconditionnel au peuple ukrainien. Je porte le maillot de la saison en cours, enfin malheureusement terminé précocement, du dynamo de Kiev. C'est le maillot bleu qu'ils arborent lorsqu'ils jouaient à l'extérieur.